Ladies and gentlemen, n'éteignez pas vos téléphones, attachez vos ceintures Mettez vos masques, mettez en évidence vos passes, <rire> ça commence maintenant Tchou Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit JT du Geek Le seul JT des bonnes nouvelles, le seul JT où on n'a pas besoin de passes sanitaire ici, hein, mais non On se suffira des trois airs, chers commentaire et pouce en l'air, voilà Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et Fantreti pour un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye, GLG, l'ami du petit-déjeuner, ouais, et toute la journée en replay. <rires> Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui tourne au café. Vous pouvez m'offrir des cafés sur Tipeee, plus on a de café, plus on a d'émissions. Et cette semaine, on a quand même bien cartonné pour ce début de mois. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Soul, oui, Effet Shopping qui était là évidemment aussi pendant le live. André, bien sûr, toujours là. Encore une fois, effet shopping. <rire> C'est bien aussi. Et enfin, Gérard. Gérard B. Pas Bouchard, l'autre. Voilà. voilà. Et on remerciera également tous nos tipeurs. Vous trouverez leur nom ici, encore une fois. Plus on a de café plus on a de pour l'émission. Pour l'instant, on a 76% pour le financement d'une émission par semaine au mois de septembre. Et peut-être même deux émissions par semaine, comme on est depuis un, un bon petit moment. On a un bon petit rythme. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Vous me régalez hein, au niveau des pouces en l'air et des commentaires. Je vous ai dit, pour euh, plaire un petit peu, euh, pour flatter l'algorithme les, les, YouTube, il faut qu'il y ait des vues, bien évidemment. Mais il faut aussi qu'il y ait de l'interaction, des commentaires et des pouces en l'air. Alors, mettez des commentaires. Euh, réponds, et comme ça, je réponds à tous les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Encore une fois, vous êtes nombreux à le faire. Et en plus, sur les deux chaînes, ça fait extrêmement plaisir. Je vois que bah, vous êtes toujours là. Hein, toujours les, les meilleurs. Les meilleurs sont là. Et toujours, ils... dès, que, dès que je lance un truc, ah, ils... Suivez tout, ça fait extrêmement plaisir, voilà, Alors on va revenir là-dessus, tac, tac, tac, je, je fais ma petite sauce, hein. allez, euh, c'était pas ça du tout, legeek.tv euh... où est-ce que je peux trouver, il est où Elle est sur le site, voilà Le legeek.tv, bah allez donc je suis ça l'administration, bah, même si parce que j'ai fait mes mes articles il y a, bon, legeek.tv ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie bien évidemment, vous retrouverez toutes mes vidéos mes vidéos, mes reviews, mes lives voilà, si vous savez pas, vous dire là où sont les vidéos de GLG et ben, bah, elles sont là voilà, vous pouvez les trouver plus facilement. Euh, un truc que je voudrais lancer avec vous, avec votre soutien, évidemment, c'est le petit jeu Team DuCou. <rire> Hashtag Team DuCou. Alors, il faudrait, il faudrait juste l'attacher. Je l'ai mis dans le titre. Je, je, je vais essayer de commencer ça moi-même. Ça veut dire qu'à chaque fois que je regarde une vidéo d'un YouTuber, généralement francophone, bien évidemment, et qu'il enchaîne les du DuCou, et je mettrai un petit commentaire gentil et je finirai par hashtag, hashtag team du coup. Voilà. Parce que c'est drôle, parce que plus, en fait, plus on me fait remarquer que j'arrête pas de dire du coup. Et bien, du coup, je regarde, je regarde les autres vidéos et je me rends compte que c'est devenu un tic général où tout le monde enchaîne les « du coup ». Alors, certainement, il y a aussi le côté youtubeur où on doit parler, parler, parler, il ne doit pas y avoir de temps mort pour que ça soit dynamique. Donc, on a tendance à vouloir combler un petit peu les phrases. Euh, voilà, Soit les Marseillais ajoutent des, des mots et ben nous, ça sera... Euh... Kong, oh voilà, <rire> et ben nous voilà. Non, là, je crois le team du coup, donc voilà. Je vous pourrais mettre des commentaires et mettant hashtag team du coup. Alors ça marche, les hashtag team du coup sur YouTube, ça marche sur Instagram et tout. Voilà, je c'est euh, mon petit jeu à moi. Voilà, Alors, si vous voulez participer à ce jeu là, n'hésitez pas à le mettre dans d'autres vidéos. Et puis, et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Bon, allez. On commence avec les news du jour, puisque deux variantes du Xiaomi Mi Mix 4 se dévoilent sur Tina. Le Xiaomi Mi Mix 4 devrait arriver au mois de août, bien évidemment, parce qu'il bah, arrive toujours au mois là. Alors, il est très attendu, avec pas mal de technologies. Les euh, Xiaomi Mi Mix 4 repérés sur Tina, alors apparemment, on n'aurait que deux configurations, avec 8 256 ou 12. Plus de 56, certainement même peut-être 12 512, enfin, on est sur du flagship killer. Au niveau des rumeurs, on est sur un téléphone qui devrait avoir des bords incurvés avec un écran OLED de 6,6 pouces. Pas mal. En full HD+, bien aussi, encore une fois. On aurait la caméra et le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Ok. Le Snapdragon 888, voire 888+. Bon, ça, ça paraît un petit peu évident aussi. Euh, soit le 888, si on veut le top du top, 888 plus pour une évolution. Euh, on aura du, du micro, du macron. Et de la charge filaire 120 watts, et de la charge sans fil 70-80 watts. Bon, on est sur de l'expectation. Au niveau de la caméra arrière, on parle d'une caméra Samsung GN1S de 51 pixels. Bon, vous prenez tout ce qui se fait de mieux sur le marché, et vous avez un peu les rumeurs du Mimix 4. Bon, il y a un event qui est prévu au mois d'août. Donc, ce mois-ci, on devrait en savoir un peu plus... Euh ce mois-ci. En plus, ça tombe bien, c'est mon anniversaire. <rire> voilà. Bon, le live de dimanche, c'était bien évidemment, YouTube n'est pas un vrai métier. Je te dis pourquoi. Un live qui a plutôt bien marché. Un live qui était construit, bien évidemment, que j'avais bien préparé quand même, mine de tout. Même si on a l'impression que c'est juste comme ça des trucs. C'est quand même du boulot. Je l'ai bien préparé, je l'ai bien écrit. Le live était assez intéressant. pour... Je suis en train de m'étouffer hein, avec moi-même. Alors, pour ceux qui seront déjà sur YouTube ou qui connaissent ça, vont dire, c'est une révision, c'est un rappel à l'ordre, un rappel à la loi divine. Et pour ceux qui connaissent pas et qui voudraient se lancer, se disent, ah ouais, c'est intéressant, ah, les business models, voilà, comment on en parle et tout, voilà. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce live. Encore une fois, c'est ma vision de YouTube. Après, c'est pas parce que je fais du YouTube depuis 2007. 2007, t'as que 80 000 abonnés, et oui c'est les joies de faire euh, un, on appelle un marché de niche voilà. mais moi en attendant quand Youtube me met en plus de 18 ans je pleure pas ma race quand Youtube me démonétise mes vidéos je fais pas voilà, voilà c'est tout, c'est la différence donc on a fait un live qui était bien, un live qui a duré deux heures et quelques, puisqu'après vous aviez beaucoup de questions, il y avait pas mal de choses intéressantes. Beaucoup ont kiffé ce live, hein. j'ai eu beaucoup de commentaires en MP où on m'a dit oh, le live était vraiment bien, c'était intéressant. Et après la partie live, vous étiez, ça a fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, vous aviez beaucoup de bonnes questions. Donc avec des bonnes questions, je pouvais vous donner. De bonnes réponses. Bon, on parlera également de Realme qui va sortir un flash Mad Mad guard. Bon, en fait, vous prenez le, le chargeur MagSafe. Alors, qu'est-ce qu'un chargeur MagSafe si Tu ne connais pas. Alors, au début, il y avait les chargeurs avec un câble. Ensuite, il y avait les chargeurs par induction où il y avait une bobine. En fait, il y avait une bobine dans le téléphone. Tu mettais les deux bobines l'un contre l'autre avec le plastique entre les deux, bien évidemment. Et on avait de la charge sans fil, comme le principe d'un transfot hein. En même temps, vous prenez un, un transformateur, c'est une bobine avec une ferrite en métal et une autre bobine. Bon là c'est encore mieux, mais là on est vraiment sur deux bobines collées les unes avec les autres et ça fait de la charge par induction. Le nouveau système de Apple, ils se sont dit, comme en fait le problème c'est à cause de ça, à cause des bobines et euh, du fait qu'il faille qu'elles soient vraiment l'une en face de l'autre, ils se sont dit on va mettre un aimant autour, un aimant ici, un aimant ici, en inversant l'épaule et comme ça quand on mettra les charges par induction, bim boum elles tomberont pile en face et ça permettra d'avoir une meilleure charge et surtout beaucoup moins de pertes. Encore une fois, le gros, euh, le gros point noir de ces charges sans fil, c'est la perte d'énergie euh, qui se perd un petit peu entre le plastique, entre le manque de conductivité, et le mode en face. Voilà. Donc, euh, Apple, c'est les premiers attaqués et euh, Realme pourrait proposer également son propre système avec le MagSafe. Voilà. Avec un téléphone qui serait le premier téléphone avec, qui s'appelle Realme Flash qui courrait encore plus vite que, <rire> que les autres, et vous pourrez avoir un chargeur diantement par induction. Alors eux, ce qu'ils annoncent, c'est de la charge beaucoup plus rapide, puisque il est vrai que malgré tout, le chargeur du, euh, du iPhone 12 n'est que de 10 watts, alors c'est du MagSafe, ces trucs c'est 10 watts, enfin bon, c'est pas la folie, c'est bien, mais c'est pas la folie. Eux pourraient aller beaucoup plus loin, puisqu'ils pourraient dépasser les 50 watts. Alors, ils auraient deux chargeurs, euh, comme j'ai vu dans la news. Un chargeur qui serait ultra fin et qui char chargerait euh, pas terrible, comme celui du, du iPhone. Et on aurait un chargeur beaucoup plus épais qui, lui, pourrait charger... Euh... Alors, attendez, j'essaie de retrouver un peu la news qui euh, sont maisçables, ennemi proposera une charge sans fil à 100 mètres qui pourrait dépasser les 50 watts. Ok. Euh... Alors un de léger très fin qui pourrait faire 15 watts, donc ça serait quand même 5 watts de plus que le, le Apple. Et on en aurait un autre beaucoup plus épais qui lui certainement pourrait arriver aux 50 watts annoncés. On est déjà sur de la charge rapide, enfin de la charge sans fil 50 watts, c'est pas mal parce qu'encore une fois c'est vraiment le problème de la perte et euh, il faut quand même des grosses bobines et voilà parce qu'il faut une grosse bobine euh, dans le chargeur donc ça c'est facile à faire, mais dites-vous bien qu'il faudra aussi une grosse bobine dans le, dans le téléphone, puisque le courant circulant dans la bobine, si le, le diamètre en fait, du câble est beaucoup trop fin, et qu'on fait passer beaucoup d'ampères, là on parle quand même de 50 watts, alors je ne sais pas en combien de volts ils vont le faire passer, mais <rire> je sais même s'il si y a 10 volts, ça fait quand même déjà 5 ampères, ça fait beaucoup trop, donc il faudrait le montrer à 15 ou 20 volts, il y a quand même pas mal d'ampérage, s'il y a trop d'ampérage qui passe dans la bobine, la bobine, le câble va chauffer, le câble va brûler. Après, bon, voilà, je vous laisse euh, finir un peu l'histoire. Donc, c'est assez intéressant. Mais euh, voilà, ça, c'est les premiers à attaquer. C'est pas les seuls. Hein, et tous vont arriver un petit peu à ce système MagSafe puisque ça permet vraiment de verrouiller les bobines l'une en face de l'autre et non pas de poser en disant « Ah, oh, mais il y a une détection, machin ». Alors souvent, dans les chargeurs, ils mettent plusieurs bobines qui peuvent un peu être... Euh, tomber pile l'une en face de l'autre, mais c'est assez intéressant et c'est bien de voir arriver les Chinois en, en upgradant la technologie, ça veut dire que Apple innove, comme à chaque fois, ils sortent un produit et eux, ils arrivent en disant ⁇ Ah ben bah nous, on l'a pris, on l'a amélioré bah, ⁇ C'est ce qui est toujours plus facile, une fois qu'il y a un truc qui existe, de prendre en disant ⁇ Ah, il y a ça qui n'est pas bien, hop, on va faire en mieux. Voilà. Comme, pas, comme dans tout dans la vie, Voilà, c'est plus facile, c'est plus dur de créer. C'est plus, du... plus facile d'améliorer de... quelque chose qui existe que de créer à la base, parce qu'il faut créer, il faut essayer. Alors, avec la puissance d'Apple, ils ont quand même vendu pas mal. On parlera également de la caméra de sécurité, la Cam IR, qui était la même que la, la Cam qui avait, elle, une vision de nuit. Alors, elle avait la vision de nuit et la vision infrarouge. Alors, on a une vision de nuit, ça veut dire qu'on avait un capteur très sensible et un flash qui permettait d'allumer. Là, on est simplement sur de l'infrarouge, mais... Encore une fois par rapport aux nombreuses demandes qu'on voit dans les commentaires C'est surtout une caméra qui est autonome Qui a sa propre batterie de 6700 mAh avec 6 mois d'autonomie Donc si tu vas la mettre dans un endroit, dans la cabane au fond du jardin C'était un peu la blague, il n'y a pas de prise 220 Tu pourras la mettre et tu sais que tu pourras la recharger tous les 6 mois Et ensuite elle a sa mémoire intégrée Ou encore une fois si tu n'as pas de wifi Et bien là tout ce qui va être dans la mémoire Tu veux surveiller quelque chose, la mettre un peu en loose day pour la mettre pendant six mois, ou dans un arbre pour les animaux et détection de mouvement, voilà. six mois et mémoire interne, c'est-à-dire qu'après, tous les deux trois mois, tu y vas, tu la recharges, tu récupères un petit peu les informations, et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Et elle est IP65, et elle est pas chère, elle fait 100 balles, je crois qu'elle faisait 100 dollars, il y avait 10 dollars de remise, ça faisait 90 dollars, ça faisait un gros 80 euros, encore une fois, c'est pas la meilleure des caméras, mais ça correspond à une demande de personnes qui veulent des caméras qui sont soit autonomes, et comme on l'a expliqué dans la vidéo, comme de la, la, la, elle se recharge en micro-USB, vous allez pouvoir mettre directement une connectique micro-USB avec une batterie externe. Tu achètes une batterie externe de 10 000 mAh, tu la mets au cul, tu passes de 6 mois à 1 an d'autonomie. Pas mal. Bon, par contre, la mémoire va falloir aller la vider de temps en temps, sinon on ne va pas y arriver. Bon, hier, je vous suggérais sur le JT Geek de faire un classement de vos téléphones par taille. Donc c'est quelque chose que tu pourras jouer actuellement là dans les commentaires, c'est me dire... Toi, qu'est-ce que tu as comme téléphone Donc la référence téléphone, moi moi j'ai un Xiaomi Mi 11 Lite Et me donner sa taille Le mien il fait 6,5 pouces L'idée ça serait de faire un classement des téléphones bah, Du plus petit au plus grand Puisque vous êtes nombreux, je pense comme moi à surtout chercher un téléphone en fonction de sa taille Alors mon Xiaomi, mon, mon Samsung A9 Qui était quand même vachement bien Il hein, était grand, grosse batterie bon J'ai cassé, parce que, parce que je suis un barbare Mon... Euh mon Huawei Mate... J'ai regardé si on pouvait encore en acheter des Huawei Mate 20X, mais plus personne en a. J'aurais bien racheté un Huawei Mate 20X quand même. Hein. En plus, il y a une version 5G qui est arrivée, mais il n'y en a plus nulle part. Hein. Huawei a vraiment arrêté ce modèle. Mais voilà, 7,2 pouces. Là, je me dis qu'est-ce que je pourrais avoir Alors, quand je regarde les comparatifs sur Internet, soit je tombe sur des articles qui sont complètement obsolètes, ça veut dire que les téléphones n'existent plus et il faut arrêter, soit on tombe sur des articles qui sont juste là pour mettre du lien d'affiliation, où tu as un pseudo-classement des 5 téléphones, c'est vraiment de la merde en barre. Il y a 5 téléphones dont iPhone et deux Samsung et ça m'arrange pas mon affaire ni Samsung, iPhone jamais et Samsung, bon, c'est quand même pas donné même si on aura vu dans le classement, en regardant comme du coup, je tombe sur le classement du coup, euh, le Samsung Note 20 c'est le plus grand, avec ses 6,9 pouces le Note 20 Ultra enfin bon, le prix, il est ultra aussi hein. donc voilà, vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo le téléphone que vous avez et sa taille et enfin, je, re, je le mettrai dans ce classement, bien évidemment. Et puis, ça permettra de savoir à ceux qui cherchent un grand téléphone. Je tu sais qu'il y a des tout petits téléphones, 6,2 pouces. Je ne sais pas qu'on peut aller aussi petit. Hein, voilà. Mais il y a 6,2 pouces. Donc, voilà, ça permettrait d'avoir un peu un catalogue, de savoir qu'est-ce qui se fait, quelle taille. Ici, comme moi, ben, c'est un critère de choix prioritaire c'est la taille et bonne caméra et grosse batterie et pas cher. J'y arriverai jamais. Bon, allez, on parle un peu de la news du jour, le Xiaomi Mi 12 qui commence un peu à teaser. Alors, bien évidemment, le mois prochain, on aura le Xiaomi Mi Mix 4, OK Et le Xiaomi Mi 11 étant sorti en décembre 2020, il paraît un peu évident que le Xiaomi Mi 12 devrait arriver en décembre 2021. Bon, après, on dit « Oui, mais décembre !» Attends, On est au mois d'août, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On dit toujours « C'est loin, Noël !» Mais dans quelques mois, on la rentrée !»« octobre, novembre !» Et le mois prochain, c'est décembre, voilà. Il reste pas si longtemps que ça, attend. Bon, là, on est quand même sur du téléphone de l'expectation. Puisque le le téléphone commence déjà à être un peu leaké. on a déjà des rumeurs avec des liqueurs. On pourrait avoir un Snapdragon 898. Donc on n'est même pas sur du 888 ou 888, plus ou du 895, comme on avait vu un peu les rumeurs. On est sur du 888. 898, un processeur, juste pour vous donner une idée, qui serait gravé à 4 nanomètres, donc on serait le top du top, il pourrait dépasser sur en tout tout le million, le million de points. Ça veut dire que... <rire> Je me rappelle, il y a quand même une époque où, quand on dépassait les 100 000, c'était la fête. Hein. Au début, des tout tout c'était oh, 100 000 et tout, après 200, 300, 500, 600, 600, 700, 800 000, là, dans les derniers, et là, 1 million de points. Oh, ça veut dire que, vraiment, on aura une bête de compétition. Voilà. On aurait un écran avec un écran adaptatif LTPO 120 Hz, avec une caméra sous-écran, lecteur de pression sous-écran, bien évidemment. La caméra, dans la version la plus ultime de cette version-là, donc on aurait un M11, un Mi 12, à Mi 12 Pro ou à Mi 12 Lite, on aurait un appareil photo de 200 millions de pixels avec technologie 16 pixels en 1, je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air très très bien, et de la charge, la charge filaire 120 watts, ça c'est quand même beaucoup, et de la charge sans fil 100 watts, voilà donc, ils ont quand même, jusqu'au mois de décembre, à savoir, vous voyez, on voit que Realme commence à dire « Oui, euh, nous, on a de la charge sans fil, 50. Euh, » Je crois qu'il y a déjà du 80 watts hein, dans certaines rumeurs. Enfin, il y a des rumeurs, mais il n'y a pas de téléphone hein, qui charge sans fil à 80 watts. Il n'y a pas de chargeur, pas de téléphone. Enfin bon, après, ils peuvent nous annoncer ce qu'ils veulent. Là, on pourrait, ça pourrait être le premier téléphone qui serait double 100 watts. Ça veut dire plus de 120 watts par câble et plus de 100 watts sans fil. Moi, je dis, euh, ça me paraît beaucoup. Mais enfin bon, après, pourquoi pas Ou alors, il y a vraiment une nouvelle technologie de... Euh, de magnettes ou euh, je sais pas ouais, ou des contacteurs. Bah C'est vrai qu'à partir du moment, de mon avis, avec leur truc de charge magnétique MagSafe, Autant dire, arrêtez, mettez juste deux petits contacts hein, comme, sur les, comme sur les iPads hein, Tu mets deux petits, deux petits aimants Par exemple, comme sur mon Mi Band Tu as deux petits aimants, tu mets dessus, tu contactes Et puis voilà, on n'en parle plus euh, Que de vouloir faire absolument des trucs pour mettre le plastique Entre les deux, bah vas-y, enlever, Comme c'est un truc propriétaire, en même temps bah, Quitte à ouvrir, mettez juste deux petits plots, deux petits contacts Tu touches et vas-y, on met des watts hein. <rire> Ah, ils savent pas faire hein. Alors on en est là hein. Certains vont dire, oh, on revient en arrière, bah ben non, on revient pas en arrière Parce que là, avec le Safe, on est aimanté, on est sur un format propriétaire. Donc tant qu'à faire, autant euh, qu'il y a un, con un aimant et qu'il y ait les contacts directement, on enlève le plastique, on enlève les bobines. Deux plots, deux plots, deux aimants, euh, torchés. Hein. <rire> oui, mais c'est pas sans fil. mais ah, C'est propriétaire. C'est sans fil avec rien. <rire> c'est sans fil, t'es obligé d'avoir le machin. Bon allez on parlera des reviews à venir bien évidemment. Alors la console rétro gaming c'est bon j'ai trouvé ça fonctionne la review tombera le 15 puisque là j'ai énormément de travail Nico arrive même pas à faire les montages donc euh, faut que j'arrête de faire autant de vidéos on est pas mal j'ai la balance connectée qui se les plans seront faits aujourd'hui euh, Nico ce soir Il fera le montage demain Elle tombera après-demain <rire> Après-après-demain Non, demain, c'est autre chose Demain euh, Qu'est-ce que j'ai demain Demain, j'ai le, le Xiaomi G9 L'aspirateur à main Xiaomi G9 Où j'ai mis une caméra 360 sur le côté Pour voir l'aspiration et tout La cerise, elle a kiffé hein, Elle m'a dit oh, C'est une trop bonne idée On voit le café qui tourne et tout Voilà, c'était trop bien donc la balance connectée, la Yundo, qui vaut 35 euros. 35 euros, il y a 19 capteurs dedans. C'est-à-dire il, il, il y a deux capteurs et il y a 19. Il y a l'IMC, le gras, l'eau. Enfin, il y a 19 mesures qui sont faites en plus du poids. Synchronisé avec le téléphone et la balance vaut 35 euros. Enfin, elle est vraiment euh, très bonne surprise. Très très bonne surprise, très très bon produit. Donc euh, je suis assez content. Le iD e Mob Station, il y aura une promo euh, après-demain, je crois. La vidéo est prête, donc euh, tout va bien se passer. Il y a 50 euros de remise, plus livraison depuis la France et tout. Je vous rappelle, c'était le robot aspirateur avec les deux mopettes qui tournent. Elle tourne et elle montait, elle descendait comme ça, jusqu'à 10 Nm. Ça veut dire qu'elle nettoyait vraiment bien le sol. Le Realme Vacuum, l'aspirateur Realme tombera fin de semaine samedi ou dimanche normalement. Le Hukitel WP13 5G qui est là. Il est là, il est bien. Pour l'instant il n'a pas avancé beaucoup, mais il est bien. Euh, tombera lancement officiel le 9, je crois. Le 9 août. Voilà. Le WP15 est bloqué en douane. Comme ils me font souvent, alors là, alors il est CE, ROHS et tout, le téléphone, il a toutes les normes euh, qu'on pourrait imaginer, mais il n'a pas la norme de télécommunication thaïlandaise. <rire> Donc souvent, ils les font bloquer, puis ils disent « oui, mais il n'a pas la norme de télécommunication thaïlandaise et tout ». Alors, bon, comme des fois, je veux le dire, pour tout le respect que j'ai pour la Thaïlande, bon, euh, c'est bon, il est CE, il est ROHS, euh, il est bien, tu vois, il est bien pour l'Europe. Donc après, la norme de télécommunication thaïlandaise, bon, oui, oui, on est d'accord, mais bon, euh, voilà, ça... <rire> ah, on... faut pas déconner, c'est bon, euh, ça va, c'est pas parce que euh, juste votre norme à vous de trucs qui est la même que les autres, parce qu'ils sont 2G, 3G, 4G, et souvent sur les mêmes fréquences voilà qu'il faut qu'il y ait le tampon pour que voilà <rire> quelqu'un qui doit prendre son billet euh, la promo y va ici euh, cette semaine peut-être et on aura déjà fait une bonne semaine là c'est pas mal j'attends pas mal le truc ça oh j'attends un sèche-cheveux Rodmi. <rire> alors Redmi Rod ils ont fait un sèche-cheveux sur Kickstarter avec des ions des machins un truc tout fin euh, trop bien alors, ils m'ont proposé de me l'envoyer voilà donc comme je vous dis j'ai trouvé une euh, une Thaïlandaise là Je dis écoute T'as de beaux cheveux Tu veux pas venir enfin euh, on, on vient On fait les plans Tu fais tes cheveux Comme ça truc Et à la fin Tu repasse que ses cheveux Ses cheveux vaut 200 balles Quand même hein, 200 dollars ouais, Et à la fin Je te le donne Ah bon Il vaut 200 dollars Quand même Ah sympa et tout, voilà, Tu fais juste les plans Parce que je le faux bien Et tout voilà Donc on a pas mal de produits Qui devraient arriver euh, Comme toujours Je mettrai des, des photos Et des vidéos Instagram Oh J'attends une euh, Parce que je suis un gros fan de montres En fait à la base J'attends une montre chinoise, bon là tu te dis de la merde, mais une montre automatique, d'accord Ok, avec euh, mouvement Seiko euh, machin 35, c'est pas le 36, le 36 il y a la, le jour et la date, le 35, le mouvement Seiko 35, il n'y a que la date, d'accord Ok, donc c'est un mouvement Seiko, un truc japonais, euh, il vaut 30 balles le mouvement, hein, lui tout seul, donc c'est pour ça qu'on verra que dans la review, leur argumentaire est cohérent. Une montre qui ne vaut pas excessivement cher si le mouvement vaut 30 balles. Et la montre est en fibre de carbone. Fibre de carbone avec mouvement Seiko. Et elle est pas chère. Je crois qu'elle fait une centaine de balles. Hein. Donc, euh... Ouf, je... Ouh, hein, trop bien. <rire> je... Plein de trucs pas mal, voilà. Bon, ça c'est pas mal. Euh, pas de Fido, pas de Huawei. Alors, on, on avait demandé à Fido si on pouvait avoir leur nouveau vélo, nananana. Alors apparemment non, parce qu'ils n'ont pas de warehouse en Chine, donc des warehouse en dehors de la Chine et qu'ils veulent pas m'en envoyer. veut pas. En gros elle veut pas, elle peut pas, pas, pas, pas, voilà. Donc j'aurais pas de nouveau vélo Fido pour aller faire du vélo électrique, dommage. Et pas de Huawei non plus. On était en deal avec Cerise de Huawei, et, et elle nous avait demandé éventuellement si on avait des idées, comme ça et tout. Alors, c'est vrai qu'en confrontation, et c'est elle qui me l'a appris, en fait, euh, Vivo a pris comme ambassadeur Squeezie. C'est pas le mec le plus high-tech de la planète, on est d'accord, hein, mais euh, c'est celui qui a le plus d'abonnés. Donc il y a une visibilité de ouf, même s'il n'y a pas euh, un truc high-tech. Donc moi je lui avais proposé de faire un.. De devenir un bosseur de la marque, par exemple, mais de faire une espèce de daily, uh, daily tech, ça veut dire tous les jours un produit qui me servir d'un produit Huawei, euh, la balance, euh, la montre pour aller faire du sport, euh, le téléphone, la télé, l'ordinateur, voilà, tous les jours, ma, ma vie en Huawei, quoi. Tous les jours, un produit Huawei, nanana, et faire une série de vidéos qui tomberaient tous les jours, un peu comme un vlog, et euh, faire une série comme ça et tout. Bon, elle a trouvé le, le concept intéressant, mais j'ai pas assez de visibilité. J'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de visibilité en enfin, face ils ont Squeezie avec Vivo voilà, c'est ça, mais il est moins tech voilà. c'était un peu le tu vois, le, le, comment dire, le levier c'est à dire que oui on aurait fait un truc beaucoup plus tech mais qui aurait été moins vu qui aurait beaucoup plus mis en, en produit en avant les produits, mais d'un autre côté voilà, il y a Squeezie, je sais pas, j'ai un Vivo 21 un truc, euh, voilà euh, euh, c'est, euh, voilà donc ça n'a ça, ça pas fait euh, ce coup là ça fera peut-être un autre coup mais pas celui là on a eu confirmation, je vais également recevoir le Cubo Max 3. Voilà, donc elle m'a écrit, elle me dit, vous voulez le nouveau Cubo Max 3 J'ai un nouveau Dougie aussi, euh, alors attends, il s'appelle comment le Dougie, qui m'a proposé de m'envoyer. Euh, J'ai perdu le mail. Euh, il est où Victor Il est où Victor euh, Victor, Dougie euh, le V10, voilà, il y a un Dougie V10 qui va arriver apparemment, euh, voilà, il m'a vous le voulez, euh... je suis Victor, <rire> Victor, Victor Lee, <rire> et elle me dit oh, « a là, le nouveau, vous... Je dis « fait péter, les téléphones, on prend... » Et « Ah, je vais aussi avoir la tablette Teclast !» la fois, je vous parlais dans une vidéo, je faisais la, la promotion de la tablette Teclast pour euh, je sais plus qui. Enfin, et je l'ai dit, à la fois, je dis « Bah, enfin, je veux bien, on leur prend des sous pour enfin, faire des articles, c'est très bien. » Mais je ne pouvez pas m'en envoyer une, qu'on fasse une review ?» Et je crois que c'est la M40 Pro. Donc elle m'a dit « Ça y est, il y en a une, elle va m'en envoyer une. » Donc voilà, donc il y aura quand même de la Teclast, il y aura du Cubo... Euh, Max 3, il y aura le Doogie, je n'en rappelle plus le nom, mais voilà, il y a le Oukitel aussi ici, voilà, donc bon, même si, bon, vous avez vu qu'on fait quand même beaucoup de reviews, et notamment des vidéos qui sont rémunérées, euh, pas sponsorisées, mais rémunérées, entre-temps, on ne refuse pas les téléphones euh, gratos, parce que ça reste pas, le, le high-tech reste quand même un peu euh, la, base, la base de mon métier, et le cœur de la meule. Allez, on parle un peu des films et séries télé, puisque à la fin, je vous dis, j'ai regardé un... Alors, il y avait l'Ultimate Fighting 31 ce week-end. Pas terrible, terrible. Ultimate... Alors, par contre, alors attention, le 31, c'était pas terrible, mais je crois que samedi, il y a l'Ultimate euh... Fighting, il y a le français. Euh... Gain, je crois, il s'appelle. Euh... Voilà, le français euh... pour la carte, euh... c'est la ceinture en intérim, là, je sais pas quoi. Et euh, voilà, gros match samedi, là, par contre. Hein, euh... En mode kiffant, le mec, il défonce tout. Déjà, c'est un français... Euh... Bon, il a un peu gaulé comme GMK, hein. il, doit faire, il doit faire 2m10, euh, une, une grosse masse. Mais voilà, ça fait, euh, ça fait plaisir. Déjà, c'est de l'Ultimate Fighting, ça fait des beaux combats. Et il y a du français, Il voilà. y avait un italien aussi qui retournait pas mal, voilà. Donc, Ultimate Fighting 31, pas terrible, mais celui de ce week-end, c'est pas mal. J'ai commencé à regarder sur, vos, sur votre conseil atypical sur Netflix... Euh, un espèce d'autiste qui... Alors, c'est vrai qu'il y avait eu le cas avec le médecin, là, où lui, euh, il a une espèce, un, un type d'autisme aussi, et euh, voilà, il veut se lancer dans une relation amoureuse et tout. Ah, j'ai regardé les deux premiers épisodes, c'est sympa, voilà, c'est sympa. C'est pas la série de l'année, mais c'est sympa, ça se regarde bien, c'est assez drôle. Il y a des réactions, encore une fois, comme c'est un autiste, il y a des réactions et des remarques qu'il a qu'on pourrait pas se permettre euh, dans la vie courante. Voilà. Et j'ai regardé aussi, tiens, parce que la fois, j'avais... Je ne pas dire que j'avais bien aimé, mais j'avais regardé « Too Hot to Handle » ou euh, « Trop beau pour, euh, pour te niquer » ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus comment c'est en français. Mais j'avais regardé la saison 2. La saison 2, j'avais trouvé ça... Gentil, les filles étaient pas toutes incroyables, les mecs étaient pas mal, il y avait un français dedans, c'était sympathique. Et je me suis dit, tiens, il y avait une saison 1. Je dis je... la saison 1 elle est insupportable, insupportable. Déjà, elles sont toutes moches, pas... après je suis pas un top modèle non plus, mais quand tu regardes un truc où euh, trop beau, trop top modèle, tu t'attends à voir arriver des meufs, tu sais tu te dis, Ouah! je veux dire, nous on est en Thaïlande, je veux dire, euh, tu m'en demandes 5, je t'en trouve 5, là tu, tu pleures quoi. Les meufs, franchement, elles ressemblent à rien quoi. Les mecs, bon, je suis pas trop mec, donc ça va, mais les meufs, non, j'ai pas trouvé, euh, ça ressemble à rien, les meufs, après, on, on, on sent plus que c'est plus des, des actrices, des pseudo-actrices qui disent ah, « tu t'es belle, et tu peux jouer un peu le jeu que euh, de dire « Attends, 5 bombas, c'est facile à trouver ». Après, forcément, peut-être que ça colle pas avec le format, avec les personnalités qu'ils recherchent et, euh, et l'histoire qu'ils veulent monter. Mais euh, j'étais déçu, j'ai regardé le premier, le, je crois l'introduction, la présentation des trucs, après j'ai dit « non, ils sont trop vilaines, il n'y en a même pas une où je peux fantasmer, même pas une petite asiatique comme ça, rien, l'autre, la deuxième il y avait une asiatique, bon même si elle n'était pas facile, mais voilà, là il n'y avait même pas une petite asiatique et tout pour fantasmer, donc non, je n'ai pas regardé, voilà. » J'ai regardé, allez, cette semaine, John Jungle Cruise, puisque enfin, on peut aller au cinéma, puisque enfin, Disney se, refaire à, se remet à faire des films d'aventure. Disney veut faire une espèce de licence, un truc euh, où il pourrait y en avoir, hein, par exemple, un tous les ans ou tous les deux ans. Alors, c'est vrai qu'on penserait à Pirate. Ça fait vachement penser à Indiana Jones, à Pirate des Caraïbes, surtout, ça fait vachement penser à Pirate des Caraïbes, hein euh... Mais pire des Caïbes, ça coûtait extrêmement cher, puis le problème avec Johnny Depp, nan nan nan, bon, il y a eu pas mal de soucis. Donc là, euh, il y a une série, c'est sympathique, on se dit quand même deux heures, c'est un peu long, mais c'est très Disney et c'est très aventure. Le sous-marin sous dans la rivière, le tigre, le, les serpents, Voilà, c'est très. Euh, souvent c'est souvent très, voire trop, images de synthèse et fond vert. Mais euh, voilà, c'est un film d'aventure à la Disney. The Rock, il est d'enfer, ce mec. Hein. Il joue super bien. Et il y avait une polémique avec Fast and Furious où il n'avait pas été choisi pour tourner dans le dernier Fast and Furious. Et Vin Diesel avait mis un pic en disant Ouais, euh, voilà, au niveau de l'acteur. Alors que, bon, Vin Diesel, au niveau acteur, il joue comme une huître. Hein, une huître fermée en plus. Hein. Voilà. Et ouais, Rock, voilà. Il y a eu un petit pic comme ça. Puis Rock, bon, il avait répondu Bon, c'était pas grave, quoi. Il arrivera à survivre. Parce qu'avec les licences qu'il a, là, euh, notamment avec celle-là, parce qu'il va y avoir justement un 2, un 3 un 4, bah, il va y avoir pas mal d'épisodes pas mal d'aventures c'était très sympathique, c'est extrêmement bien fait, euh, si comme moi, euh, il voilà, y a un Blu-ray qui traîne, donc euh, vous pouvez regarder de 6Go et quelques en français, donc euh, très belle qualité, il euh, y a de l'action et de l'aventure, c'est assez drôle en plus, bon la voix, les voix françaises, ça reste les voix françaises encore une fois à chaque fois, euh, soit vous pouvez les regarder en VO, mais sinon on voit les voix françaises, notamment l'autre avec l'accent allemand et tout, euh, Jungle, Jungle, Jungle... jungle. Voilà, bon, c'est très poussé, notamment même au niveau des jeux de mots et des blagues, mais ça se regardait bien. Et moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est du Disney et c'est de l'aventure. Et The Rock, il est incroyable. Après, bon, le fait de mettre des meufs partout, c'est très 2021. Toutes les héroïnes sont des meufs maintenant, côté féministe et tout. Voilà, donc, alors normalement, c'est c'est des meufs, et après, normalement, c'est des meufs afro-américaines, bien évidemment. C'est la chronologie. Alors, il y a les meufs badass, après, ils sont du roi oh, pas trop, on va mettre plutôt des meufs, voilà, bien. Avec son pantalon truc et après il c'est des meufs afro américaines puisque voilà tous les films sont faits comme ça pour être politiquement correct mais il ya the rock quand même euh, voilà ça fait partie mon plaisir a... avec petit rebondissement quand même à la fin hein. à la fin un moment, on apprend quelque chose sur lui on dit ah euh, j'ai pas vu venir voilà bon j'ai commencé à regarder également fast and furious 9 qui est disponible en ultra blu-ray euh, gros truc là hein, euh, sur internet sont pas mal image bien c'est très mauvais c'est très mauvais mais ça se regarde comme ça hein. encore une fois il expliquait en chine c'est vrai qu'en chine bon ils sont très euh, c'est du divertissement voilà. c'est divertissement c'est du spectacle donc après que ça soit pas possible en vrai euh, oui euh, voilà mais euh, c'est très c'est genre l'autre allait dans la cage a dit oui ah tu es là parce que tu, tu es fâché contre ton frère parce que ton frère il t'a fait ça et que tu sais les psychologies où il t'expliquent tout c'est genre tu es trop con quoi Bon, j'ai regardé un petit peu au début, puis après ça m'a gonflé, je suis parti faire autre chose. Je reprendrai au fil de l'eau, c'est pas le film de l'année, donc pour l'instant, rien ne me manque. Et puisqu'on parle de films de l'année, surtout de série télé de l'année, vous avez peut-être euh, loupé, ou peut-être que vous ne connaissez pas, ma nouvelle série qui s'appelle « Pas de pitié pour les croissants en Asie <rire> ». Transition de merde. Pas de pitié pour les croissants en Asie où je vais euh, goûter des croissants partout où il y en a à vendre à Pataya. Alors ça va du supermarché au backeries, à la maison du Baquerie, à aux boulangeries. Euh, là j'ai vu, il faut que j'aille à la baguette aussi, il y a un, un truc de boulangerie qui s'appelle la baguette qui est chère. Hier je suis allé à, au blé d'or qui a été renommé. Oh les croissants mon pote, ça sera l'épisode 13 je crois parce que là j'ai quand même un peu d'avance. Euh, Ouissime, hein, vraiment euh, énorme, peut-être un peu lourd, un peu gras, mais voilà. Donc tous les jours je mets un épisode sur Instagram. J'ai pas remis sur YouTube cette semaine parce que j'ai eu la flemme de faire la vignette, de faire la description et tout. Je me suis dit c'est bon, Instagram, ça suffit. On a teasé un petit peu, euh, voilà. Soit vous abonnez, soit vous créez un compte, soit euh, vous voyez voilà. Donc les vues sont pas mal, 200, 200, 295. On a déjà fait 160 pour celui d'hier. Voilà, on fait entre 200 et 300 vues par, émis par émission. C'est pas mal, ça ne demande qu'à qu commencer, et, et moi-même ça me donne faim, hein. j'ai faim, oh là là, hier, il était beau ce croissant, après il fallait que j'avais acheté des bougies, après j'ai acheté des cailloux pour mettre pour mettre mes poissons et tout, et oh là là, j'en je... rêvais de ce croissant, il était sous ma selle là, j'ai dit, oh, vivement que je rentre à la maison pour le défoncer là, <rire> et je l'ai défoncé pour de vrai, et voilà, euh... et ça sera tout pour aujourd'hui. On a fait un peu le tour des news, des vidéos. J'espère que vous aurez aimé ce format qui est un peu divers et varié. On a parlé de high-tech, on a parlé de films, de séries télé, de trucs, de tout, de rien. Et de tout et de rien, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission. Un petit commentaire, si jamais tu as le courage, en bas, n'importe quoi. Tu mets du coup, tu mets team du coup, tu mets euh, c'était trop bien, euh, génial, ou voilà. Tu vas mettre un commentaire, qu'est-ce que as comme téléphone Quelle est la taille de son écran Parce que là, as oublié. tu Ah oui, il fallait que je mette ça et tout. Voilà. Tu mets ça dessus, tu mets un commentaire, un pouce en l'air. Tu peux également aller sur les autres chaînes, ça fait plaisir. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, bah, restez ouverts. Et prochain rendez-vous vendredi, et sinon demain sur GLG Review, euh, avec la review du Xiaomi G9. Un aspirateur à main qui aspire euh, le riz, le café en grains et le café en poudre. <rire> et tout ça, tout ça. Allez, à, à vendredi, bye bye.